J'ai l'impression qu'il y a vraiment une malédiction avec Milouz. Quand il y a Milouz, il n'y a jamais LM. Enfin, quand moi j'ai Milouz, j'ai jamais LM. Il euh, n'y a pas mecha pour Van Cleef. Joliet, j'aime pas trop. Peut-être Jolier quand même. Peut-être Joliet quand même. Je pense que c'est quand même compliqué de jouer euh, Milouz sans les LM. C'est un peu du suicide. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Donc le pouvoir, c'est vrai que c'est pas un perso qui a beaucoup été joué, donc peut-être certains ne connaissent même pas son pouvoir. En gros, ça donne plus 1, plus 1 à un serviteur. Et après, plus 2, plus 2 s'il y en a 9. Donc euh, tous les 9, ça fait plus 1, plus 1. Voilà. Donc l'idée c'est évidemment de jouer avec des. De... Avec des créatures qui ont des râles d'agonie, forcément. Donc euh... Les morts-vivants. Le démon, il y a les bêtes, voilà. Le merci Pearly du 51, merci beaucoup. Salut Fish, longue absence sur Hearthstone, je me suis remis à BG, content de te retrouver aussi. Ah toujours moi sur BG, toujours. Bah sur Hearthstone aussi, toujours, mais plus sur Youtube qu'en live. Euh... Mais ouais, BG c'est cool en ce moment. Et bientôt justement, il va y avoir les buddies. Ah C'est un peu bizarre. En fait, c'est pas mal, mais l'idée, c'est quand même de plutôt prendre le up. Le problème, c'est qu'on risque de perdre des pièces. Quoique là, on est à combien Ah, il a rien joué, le gars. Ouais, un peu compliqué, parce que si on achète ça, on fait juste un boost. Et si on achète ça, on peut pas up derrière. Donc en fait, notre curve est un peu chelou. Après, micro, c'est quand même strong. Je pense que c'est un up, c'est un peu bizarre mais je pense que c'est un up quand même. Je pense que ça reste un up ici, même si en fait c'est intéressant de l'acheter sur le tour mais c'est juste qu'on peut pas faire une GIF et si on fait pas une GIF ça veut dire on fait une Chinese et la Chinese elle est horrible aussi. Enfin on peut faire une GIF mais c'est très, la probabilité est quand même assez mince. On peut roll et faire un achat. Bah écoute, écoutez c'est assez rigolo. Euh, prochain tour on va up et faire pouvoir. Je pense qu'on va up pouvoir au prochain tour. Les buddies, c'était. Euh... En gros, c'était des petits compagnons qui étaient liés au personnage. Que tu pouvais euh, débloquer à... en gagnant des combats, en gros. Maintenant, ils ont un coût. Il y aura des buddies taverne 1 jusqu'à taverne 6. Pour ça dépend des personnages. Le taverne 1, il coûte 11 mana. Le taverne 6, il coûte 21 mana. Et. Chaque combat que tu gagnes, tu diminues 3 de coups coup de ton buddy. Et si tu perds, donc égalité aux victoire, c'est 3, défaite c'est 2, et voilà. Donc là il n'y aura plus la fameuse jauge. En gros c'était ça avant, il y avait une jauge, c'est à dire que tu étais à... Je pense qu'on fait le up là. Avant, il y avait une jauge, c'est-à-dire que étais à... tu commençais à 0%, et il fallait arriver à 100% pour avoir le body. Le problème, c'est que parfois, tu étais bloqué à... Enfin, pas bloqué, mais... En fonction du combat, ce que c'était lié au nombre de dégâts que tu mettais, à plein de choses comme ça. Donc, en fait, tu pouvais, genre, euh, commencer à 75% et finir à 98%. Et... et en fait, ça pouvait pourrir ta game parce que tu n'avais pas ton body. Et parfois, à l'inverse, tu pouvais avoir des games totalement dégénérées en termes de RNG parce que tu avais ton body un tour avant le tour auquel il était censé arriver et ça a obligé les gens c'est pour ça qu'en termes de méta moi je suis pas fan des buddy même si je trouve le concept génial et je pense que la méta va être agréable Enfin, le jeu va être agréable mais ça polarise la puissance des personnages déjà dans, sans les quêtes on le voit il y a des personnages faibles, des personnages forts Avant, avec les quêtes tous les personnages avaient à peu près la même puissance et en plus de cela euh, les, les joueurs vont en général plutôt rester taverne 1 parce qu'il faut à tout prix gagner les combats enfin Théoriquement, rester tavernois. Euh... Merci, euh... mais on va voir. Hein. Je pense que ça peut quand même. Là, le fait que ça change un petit peu avec le, le fait de pouvoir les acheter, je pense que ça va. ça peut évidemment faire évoluer la chose. Ok. Ça, c'est pas mal de commencer à le booster. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dragon. Ça, c'est bien avec les dragons, mais ça reste quand même une carte plutôt cool. Donc, let's go. On prend les pièces. Euh, je peux dire merci euh, pardon DC euh, Lick Clic merci à toi pour le soutien merci infiniment pour ta générosité et euh, voilà merci pour ton aide ta confiance et euh, voilà tu me permets de pérenniser mon activité et de, de continuer à vous proposer euh, un maximum de choses que ce soit sur Twitch ou sur Youtube donc voilà merci, merci infiniment c'est d'une grande aide merci à toi et euh, donc DC Clic Clic qui apporte euh, enfin non Déclic Clic qui euh, offre 5 abonnements à Razen ZZ, Wolfen, Wolfer51R, B-Time, Crampy et Vest13. Merci beaucoup. Donc oui, en général, les elles sont un peu plus agressives, mais. Mais, euh... mais on. On va voir. Vu que là le, le, le système est un peu différent, peut-être que tu n'es plus obligé de rester en taverne 1 pour gagner tes combats. Vu que quand tu gagnes un combat, tu diminues de 3. Et quand tu perds, tu diminues quand même de 2 le coût de base de ton buddy. Enfin voilà, ça, je pense que ça va être euh, assez intéressant et c'est une, une belle annonce pour, pour finir la saison, je trouve. Waouh, eh wow. c'est Créa. L'avantage, c'est que... Ouais non il a pas d'avantage. Bah faut taper un peu à droite si on arrive à prendre que 5 c'est déjà ça. On va améliorer pas mal notre... Bon en vrai ça va on prend 4. J'aurais pu gagner mais... Plus 3 plus 3. Donc ça c'est cool maintenant pour Amana, mana plus 3 plus 3. loper est vraiment une bonne cible à ça. J'ai presque envie de up. Après ça c'est sympa aussi. Qu'on va faire le up. Ah, Est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter un élémentaire gangrenier qui est quand même une bonne carte? Et une bonne carte si jamais on a le gangropter. En même temps, on n'a pas encore gangropter. Après, on peut acheter la 6-4, transformer ça. Ou alors on achète ça. Et on essaye de tripler ça. 6-4, 3-3, c'est mieux un 6-4. En même temps, euh... dur à dire. Je frise Non, je frise pas. Dans tous les cas, je frise pas. Alors je pense que je vais juste faire ça et tant pis. Non, je frise pas parce que je pourrais essayer de trouver un autre diablotin, un autre entour -looper. Je Le frise c'est une pièce perdue par rôle, une pièce perdue naturellement. Ça, il faut aussi le, le prendre en considération. Quand vous faites un gel d'une carte, vous faites un gel des cartes que vous qui ne vous intéressent pas. Et en plus, là, on a un rôle gratuit au début du tour. Chaque tour, on a un rôle qui est proposé par Bob et qui n'est pas payant. Donc celui-ci, il faut en profiter. Salut, euh, Carabidrone. Coucou, Fish. Salut, mec. T'es connu grâce à Marvel Snap. Je comprends toujours rien à, à Hearthstone. Mais je passe te remercier pour tout tes contenus. Bah ben, Merci beaucoup, c'est gentil. Alors ça, c'est Battlegrounds. Ça s'appelle. Hearthstone Battlegrounds. Je pense que tu dois connaître TFT. C'est un peu le TFT de Blizzard, en gros. et c'est très sympa. C'est pas un jeu de cartes euh, au sens euh, traditionnel, quoi. En plus un auto-battleur et basé sur les cartes de vous vous débrouillez bien. C'est pas mal. hein. Franchement, hein. là, ça donne envie de... Ça, c'est vraiment fort, les trois. Je sais pas, mais ça me paraît quand même vraiment strong. Hein. En termes de tempo, euh, ne pas le faire, c'est une bêtise. Hein. Ah là en vrai je suis obligé je suis obligé hein. On monte une tonne, on reste à 35, comme ça on peut up un peu plus tranquillement. Il faut pas insulter le destin. Ne De pas prendre ça, c'est insulter le destin. C'est pas parce qu'on a ça et un beau pouvoir dessus qu'on va forcément avoir Gangropter. Donc là, c'est quand même vrai. En termes de puissance, c'est énorme. Bon, c'est pas mal, hein. C'est franchement joli. Je l'ai pas souvent joué parce que c'est quand même vraiment du vomi. Mais là, je trouve que le spot, il est pas trop mal. Hein. Il y avait les bêtes, il y avait les démons, il y avait, les. Enfin, il y avait quand même pas mal de cartes qui fonctionnaient avec. Elle me plaît cette partie pour le moment. Je pense que c'est trop tard pour se remettre à Hearthstone. Pour se mettre à Hearthstone, le jeu de cartes Hearthstone, euh, non non, il y a un deck gratuit quand tu te mets. En plus l'avantage c'est qu'il y, un... y a une rotation dans un mois à peu près, quand il y aura la prochaine extension, début avril. Donc il va y avoir une rotation euh, des extensions et tout, donc euh, ça va être le bon moment pour, euh, pour s'y mettre ou s'y remettre. Donc non non, c'est jamais trop tard. Hein. Les jeux de cartes en général, ils sont maintenant ils sont faits aussi pour que les nouveaux joueurs puissent quand même y jouer. C'est pas un truc juste de... de vieux de la vieille quoi. Bon il a un board énorme lui par contre, ça c'est un peu problématique pour nous A gauche Ah zut Ah c'est dommage, y avait... je sais pas s'il y avait moyen, mais il euh, y avait moyen de ne pas prendre autant Ouais là c'est quand même hardcore de prendre 14 dans ce spot C'est dur de up. On a fait un tour de fou, mais c'est quand même dur de up. Je pense qu'on doit quand même up. J'ai presque envie de booster ça. Je pense bon, que c'est ça quand même. Hein. Hello Groc. hello, hello, bienvenue à tous. Faut que j'essaie, ça donne envie, grand fan de WoW depuis ses débuts, j'aime bien l'univers. Ah bah tu vas aimer Hearthstone alors. Si t'aimes Marvel Snap et si t'aimes... Si t'aimes WoW et Marvel Snap, t'aimeras Hearthstone. Marvel Snap ressemble beaucoup à Hearthstone, bah Marvel Snap a été créé par le créateur d'Hearthstone. Et... Euh... Mais Ben Broad. Mais ça ressemble beaucoup sur le côté euh, très facile à prendre en main, très joli en termes de couleurs, il y a toujours un truc qui se passe, c'est rigolo, c'est un jeu qui est rigolo, tu peux te marrer en jouant au jeu quoi. Ce qui est malheureusement pas le cas d'autres jeux que j'adore, genre Magic, euh, Runeterra, euh, euh, Gwent et compagnie, c'est des jeux qui sont très bien en, termes, en tant que jeu de cartes, mais c'est pas drôle quoi, tu te marres pas, c'est juste des jeux Je mathématiques quoi. Un... Oh, il a un sacré board lui aussi. Merci son pour le prime, merci beaucoup. C'est gentil. Nice. Bon, il y a moyen de passer ce combat. Bon, on va passer ce combat, je pense. Euh... Ouais Ah c'est chaud quand même hein Merci Niloso, merci pour ton aide Ah c'est un peu chaud Ah on joue contre des, des sacrés adversaires là Tour 8 ils ont déjà leur carte de création L'autre il avait déjà la massacreuse et tout Bon là voilà, on reste 5 Il faut tripler maintenant Bon Hydre Ça peut être pas mal avec ça plus 6, plus 6 à l'hydre. Je sais pas si c'est pas un peu tard. Je pense que c'est... Je pense que c'est un peu tard malheureusement. Ah, ça c'est un triple. C'est pas le triple moins cher du jeu, mais... Ça va. Qu'est-ce Oh là là On les vire eux on vire les diablotins Non, plutôt eux. Ok, ça part de là, hein. c'était le plan. Allez, gangro. Euh, on a Théotard avec Entourlooper, Réprouvé. C'est un peu chelou comme compo, mais on n'a pas de compo sinon. Donc on va partir sur Théotard une tasse de thé et on va booster le garçon et, euh, et puis euh... c'est chaud hein. je crois qu'on va jouer avec Théotard hein tant pis hein ouais bah je suis à 6 hein, c'est pas mal <rire> non mais sérieux les bords adverses là il y a un problème là et les gars on est tour là Life, vamos, comme on dit. Il ah, y a des sacrés high rollers parce que notre board il est vraiment loin d'être mauvais. Hein. On va booster ça, ça et ça. Bon, là ça marche pas, il y a pas de. Ah, en soi, ça c'est quand même pas mal. Bah est pas mal mais c'est un peu tard, en même temps l'Eadr est vraiment strong. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. passera pas. <rire> C'est ça qui est triste. C'est vraiment dommage. Ah a tout. On passera pas mais y a tout. C'est trop frustrant. C'est moi qui ai invité les gens. Mais je passerai pas quand même. Hein. Même en invitant les gens. Ah trop dommage. Ah, C'est trop dommage. Si on passe on est les rois du monde. Hein. Oh je vais pas passer. Oh la frustration. Ouh, gousse fraba. Ah trop zut. C'est frustrant parce qu'ils ont gridé tellement mes adversaires pour faire des compos comme ça. Ils auraient pu vraiment avoir des compos infâmes. Ils ont polarisé leur game, nous on a joué stable mais ah, oh, je veux pas voir ça. Y'a pas aux autres, mais j'espère que vous allez Il y a moyen. Il y a moyen là. Euh, merci Chachou. Chachou 420. J'ai pas non plus envie d'entendre ça. C'est vrai que le, le bruit aussi du combat, de tes créatures qui implosent, il est quand même assez... Euh... Allez le mort il est pour nous là maintenant. Ah non mais il y a un mort. Faudrait qu'il y ait trois morts. Faudrait rejouer contre le... Ah, oh, c'est cool ça. C'est chaud Oh là, on est pas mal, mais c'est chaud quand même On est bien, mais c'est chaud. Oh, c'est chaud C'est tendu, hein Chaque tour euh, qui passe, c'est un tour de plus. Hein. Ouais, ce goldfish, ça, c'est un goldfish. On a joué contre goldfish. On a goldfishé. En vrai, c'est une blague qui marche que si vous connaissez les termes des jeux de cartes. <rire> Mais c'est drôle de dire on a goldfishé. Euh... J'imagine si tu trouves mieux que le Undead, tu le remplaces ou c'est trop tard Bah non, j'ai déjà mes 3 créas. Tu, tu trouves mieux qu'une 20-31 dans le jeu Non. Non, non, là j'ai choisi mes 3 créas. J'ai 2 très bonnes créas avec des effets. J'en ai une qui a un peu moins d'effets, mais c'est pas si grave. De toute façon, tu choisis pas, on est à 6. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Déjà, vous voyez, j'ai pris un peu le risque en virant le Captain et en commençant avec l'Hydre. Mais je pense qu'il fallait être ambitieux. De toute façon, il n'y avait pas énormément d'écart. pas comme si le Captain il était 15-15. On est large. Hein. Euh, Quoique, quoi, que, quoi, que. Non, si. Hydra, elle est trop forte dans, ce, dans cette méta. Dans une méta sans méca, c'est fort Hydra. Goldfish, c'est un poisson rouge. Mais goldfish, c'est un terme qu'on utilise dans les jeux de cartes. Tu, tu joue, Tu joues tout seul, quoi. Et quand tu t'entraînes et que t'es tout seul, soit parce que t'as pas d'amis, soit parce que tu sens mauvais, bah tu Goldfish quoi. Merci euh, Etix pour le Prime Merci beaucoup, merci pour l'aide. Et merci, Harn, le harnieux. Merci, merci à vous deux. Vous êtes chouette. Ça, par exemple, c'est mieux que ça. Mais c'est beaucoup trop tard. En vrai, il y a beaucoup de gourmandises dans ce dynamiteur, je crois. Franchement, c'est ouais, pareil. Ah, il y a vraiment beaucoup de gourmandise. Je crois que c'est ça le play. Ah, nice, nice. J'adore ma compo. Elle est tellement belle. C'est beau. Mais c'est vraiment beau. Beau. Beau. Beau Beau. Ok. Ça fait souffrir le undead, ouais. Ouais ouais, c'est un. L'hydra elle fait souffrir le undead, elle fait souffrir les. Plein de trucs en vrai, fait, franchement, hein. Tout ce qui est pas trop trop big. Genre typiquement pirate non mais. Lui joue des beats. Contre bête c'est pas mal aussi l'hydra. Elise tu frises pas, non enfin, Vous frisez une carte, vous frisez une carte, vous frisez les autres aussi. J'ai pas envie de friser trois autres qui ne sont pas des neutres. Je pense qu'il y aura toujours au moins une neutre dans la, dans la taverne. Et l'idée c'est d'arriver à en choper deux dans la taverne. Un peu comme quand vous jouez à Il faut avoir au moins deux cris de guerre minimum pour euh, geler. Voire trois. En deux cas. Un ben, double Calegos. C'est un autre débat. Bon. Ouais oh, s'il y avait un autre neutre j'aurais frisé, typiquement. Allez. Vous la je vois un petit peu comme quand tu regardes un film d'horreur Tu fais ça Moi j'aime pas regarder les films d'horreur Mais en même temps je suis tellement curieux Que j'aime bien quand même regarder et je fais comme ça à chaque fois Oh nice leader Ah, fait chier. ah Sérieux Man, t'es pas sérieux, tu vas vraiment rester en vie là Moi moi moi moi moi monsieur le juge Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort perdu, une pièce d'or de gagné. J'aurais choisi le même. Ah. Laissez-vous tenter par une tasse de thé. Ok. Oh, vous faites pas ça, vous, pour les films d'horreur en fait, moi, j'aime bien les scénarios des films. J'adore, je suis très... Euh... Je, enfin, je regarde énormément de films et de séries, mais j'adore les scénarios. Et les films d'horreur, j'aime pas parce que j'aime pas avoir peur. De manière générale, je suis très très euh, peureux. Par contre, j'aime bien connaître les scénari scénarios. Donc, par exemple, je peux... Enfin, je sais pas, c'est... Ça peut m'arriver de regarder des films d'horreur parce que je me quand tout le monde dit ouais il est trop cool le scénario est sympa donc je vais le regarder mais en vrai sans blaguer je vais le regarder comme ça pendant tout le film genre juste des petits morceaux d'écran pourquoi les deux Théotard en premier euh, en fait je veux pas que ça ça aille sur eux vous voyez là le combat d'avant j'ai gagné parce qu'il y avait pas de créature de merde et ça c'est aller là dessus en fait il n'y a pas de poison dans cette game donc euh, si on arrive à monter des tonnes on sera bien ouais genre les films de Kev c'est les trucs comme ça alors, Aladdin, Aladdin, Aladdin, 3. Euh... Ouais. Salut Twistity! Hello Fish, comme le viewer précédent, je t'ai découvert grâce à Marvel Snap, mais je suis resté pour ton état d'esprit positif, tes explications et ta personnalité en général. Bah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Super sympa. Film français ou plutôt américain? Non, plutôt américain. Après, ça dépend. Hein. Attends, bah mon parrain à Saint-Final, c'est un film français. <rire> Dernièrement, un film français que j'ai adoré, c'est euh... Coupé. Je sais pas si vous l'avez vu. Avec Romain Duris. Euh... C'est Michel Hazanavicius, je crois, qui a fait le film. C'est très très très sympa. Assez what the fuck vos serviteurs ont vraiment tout donné. Oh hey. ah non, j'ai pas envie de tenter ça. Oh wow Ah là il y en a plein. Il hein. y en a deux, ça va. Et bait. Couper, c'est très décalé. Ouais, ouais c'est très décalé mais euh, C'est drôle. C'est. Franchement, c'est intéressant. Je vous.. Get Out ouais, euh, film, ouais, Get Out, un peu film d'horreur. Euh, ouais, ouais. Mais les films d'horreur comme ça, ça me va. Quand c'est pas gore ou quand c'est vraiment avec un scénario assez what the fuck, ou assez, assez fin, quoi. Ouais, Get Out, j'ai bien aimé. Ouais. Ai pour On va dire, un, si c'est un film d'horreur, c'est un très bon film d'horreur. Moi, j'avais adoré le film d'horreur. Franchement, mais vraiment, je déteste les films d'horreur. Hein. Mais il y en avait un que j'avais adoré, c'était euh, la maison au fond des bois ou un truc comme ça. Pas de spoil dans le chat parce que c'est intéressant, c'est le scénario et c'est un peu la fin. Mais franchement, je vous invite à le Je sais pas si ça a peut-être mal vieilli maintenant parce qu'il a peut-être... Ouais, la cabane au fond des bois. Ouais, c'est peut-être ça, la cabane au fond des bois. Le film, il doit avoir peut-être 10 ans maintenant, ou un truc comme ça. J'allais trouver ça hyper intéressant. Non, pas avec Francis Cabrel, non. <rire> <rire> est con Allez là on est top 4 là Vamos On peut la gagner cette game Bah ouais l'hydre elle te défonce mec Faut pas qu'il y ait de Au pire on les bute le Leroy avec le tunnelier mec. Ah, Il a de la stat ce con Ce hein. hein Sur l'hydre. Ah, j'ai perdu, hein. Okay, oh, on avait tellement la combo. On avait la combo On avait la combo Dommage, hein. Mais voyez, on s'est battu. On fait quand même top 3, je pense. Ouais, c'est vraiment du trash... Du de ultra trash-terre, hein, Mais on s'est vraiment battu, hein. Bon, là, il avait un board de Fada, hein, lui. Hein. Allez, top 3. Dommage. Dommage, mais comme quoi... En se battant, et puis on avait... C'est vraiment frustrant, mais. Je la mettrai sur YouTube, cette game, parce que je crois que c'est la. J'ai jamais fait de game avec Joliet. Je crois que je l'avais joué peut-être deux fois le personnage, ou une fois avant. Et là, dans ce spot-là, je l'ai trouvé intéressant. Mais on sent quand même beaucoup de faiblesses dans le personnage. En late game, ton pouvoir héroïque, il est un petit peu naze. Et en début de game, finalement, ton pouvoir héroïque ne sert pas non plus. En fait, il... je pense qu'il faut vraiment un alignement de planète pour que. Ce qui était presque le cas ici C'est à dire qu'on a pu l'utiliser relativement tôt Pour un plus de plus de sur des entours loopers Ce qui normalement euh, Voilà donc c'est Ça reste un des je pense il Faudrait regarder sur les tier mais je pense que ça fait partie Des 10 plus mauvais personnages du jeu Et là on est arrivé à un truc cool